Eh bien bonsoir de retour les émissions radar tous les jeudis en direct depuis le café tabac bar brasserie le de Joiset, place de la République donc ben, on reprend nos émissions c'est l'émission du jeudi 13 septembre 2018 l'émission numéro 57 intitulée clé de sol alors clé au pluriel comme une clé qui ouvrirait une porte et de sol ben, comme les sols comme la Terre, comme l'humus, comme, okay. comme le principe essentiel de tous les êtres vivants terrestres, vu qu'il y a, en fin de compte, deux, deux, deux grands piliers à la nature, les océans et la Terre. Donc, pourquoi avoir pris ce thème C'est que actuellement, justement, on nous fait marcher euh, dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, et on ne se rend pas compte... Que ce que nous faisons aux plus petits d'entre nous, et étant donné que l'homme est une espèce animale sur 1,8 million d'autres espèces, donc ce qu'on fait aux plus petits d'entre nous parmi tous ces 1,8 million d'espèces vivantes, et bien c'est à nous que nous le faisons, et donc souvent les gens se disent, oui, on est dans l'espèce de constat, de, de « oh, le climat change ». Mais la particularité du climat par rapport à la météo, c'est qu'on parle de climat sur des périodes de 30 ans, donc euh, c'est ça qui différencie le climat de la météorologie, et euh, sa particularité, le climat, c'est de changer euh, en permanence. Euh, les climats changent. Euh, le Sahara était une zone extrêmement fertile il y a 5000 ans. Euh, les climats changent naturellement, mais par contre, on s'aperçoit que, naturellement, toutes les périodes dites de réchauffement global correspondent à des explosions de biodiversité. Euh, -Virginie. Voilà. Bonsoir Virginie, donc on a, on a commencé un petit peu en retard parce que la, sur l'appli Facebook, sur la page, euh, ils ont changé la vidéo en direct et l'ergonomie était changée donc euh, Marc a mis du temps avant de retrouver la fonction directe. Donc, Aujourd'hui, il ne faut pas se lamenter sur le fait que le, le climat est en train de changer. Euh, il faut surtout se poser la question, qu est-ce est -ce, est -ce que c'est normal ou anormal Non, c'est tout à fait normal que le climat change. Maintenant, comme je le disais, toutes les périodes de réchauffement sont des périodes d'augmentation de, de biodiversité contrairement aux périodes de refroidissement qui sont souvent des périodes de perte de biodiversité. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une période de réchauffement mais avec perte de biodiversité et à un point même qu'en un laps de temps tellement court que c'est la plus grande extinction d'espèces de tous les temps. Parce que là, en deux, en deux trois siècles, euh, ce sont euh, des, un, un fort pourcentage d'espèces qui disparaissent. Et alors on va parler des espèces les plus importantes. Pourquoi? Si on les... Euh, en quantité. Oui, la perte des espèces, des espèces. Des chiffres comme ça. Euh, c'est ce serait idiot de donner un chiffre parce que déjà on ne connaît pas toutes les espèces, mais par contre ce que l'on sait, c'est que cette perte de biodiversité dépasse très largement la spéciation parce que la, la création de nouvelles espèces existe en permanence sur Terre. C'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène qui s'est passé dans le passé. C'est un phénomène qui se produit tout le temps. Et donc la réalité c'est que quand une espèce disparaît, elle est disparue définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de retour arrière possible. Et les espèces qui vont nous intéresser, qui sont les espèces à la, à la base de la chaîne alimentaire, celles-mêmes qui, qui remettent les nutriments à disposition des êtres vivants dits autotrophes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un être vivant autotrophe c'est un être qui, soit par chimiosynthèse, soit par photosynthèse, à partir euh, d'éléments minéraux ou d'éléments organiques, va refabriquer des molécules organiques, des vitamines, chose que ne savent pas faire les animaux. Les animaux, eux, consomment euh, des plantes, euh, consomment d'autres animaux, mais ils ne synthétisent pas, à partir de minéraux et de lumière, euh, des molécules organiques, des protéines. Euh, voilà. Donc, les êtres autotrophes, que ce soit le phytoplancton dans les océans, les algues ou les plantes euh, et les plantes ligneuses les arbres euh, ont un rôle extrêmement important et notamment l'arbre a un rôle central dans la formation des sols terrestres alors qu'est-ce que c'est qu'un sol un sol normalement la terre c'est progressivement couverte euh, d'arbres bon effectivement naturellement il y a aussi des, des zones qui, qui peuvent être des steppes c'est-à-dire que euh, pendant les glaciations il euh, n'y a que quelques types d'arbres qui arrivent euh, à survivre, il y a moins de lumière, les conditions climatiques sont telles qu'on n'a pas des grandes forêts, mais la création des sols se fait souvent, c'est du sol forestier. Alors qu'est-ce qui se passe L'arbre, il perd des, des branches, il y a des branches mortes, il y a des arbres qui meurent. Euh, euh, dans nos contrées, avec des saisons donc, euh, liées à l'axe de la terre, euh, donc on, a, on a tous les ans, un cycle saisonnier qui fait que les arbres perdent leurs feuilles. Et donc toute cette matière organique qui tombe au pied des arbres, elle, elle n'est pas réutilisable directement euh, par les plantes. Donc elle, peut, elle va être euh, consommée par certains types euh, d'animaux, et, et de végétaux et de champignons, qui vont transformer euh, ce sol de surface euh, en ce qu'on appelle de l'humus. Donc, euh, ces humus, ce sont des matières organiques euh, dégradées qui vont redevenir assimilables. Mais elles ne sont pas entièrement assimilables en tant que telles. Elles doivent être mélangées à des argiles. Alors, qu'est-ce que c'est que les argiles Les argiles, c'est des roches dégradées. Et donc, il y a une, une fonction extrêmement importante euh, de l'arbre, c'est que le racinaire de l'arbre, ou le racinaire de certaines plantes, euh, mis à part qu'il souvent mesure des, en tout des, avec les avec les radicelles, ça mesure pour un solar ça peut mesurer des milliers de kilomètres euh, de racines. Eh bien, il va sécréter des acides, il va s'allier avec euh, euh, des champignons et avec des bactéries, et ces acides vont attaquer la roche et transformer la roche justement en argile. Et ces argiles, ce sont des nanoparticules minérales, et elles vont remonter en surface euh, avec, euh, avec des verres, et notamment dans nos contrées, le verre de terre, euh, qui va, dans son intestin, fabriquer ce qu'on appelle le, le complexe euh, argi euh, argilo-humique. C'est celui-là, c'est ça le sol. Alors, il faut bien voir qu'il y a trois types de, de faune qui participent à cette économie complètement circulaire. Parce que le sol, contrairement aux activités humaines et notamment aux activités industrielles, est une économie entièrement circulaire. C'est-à-dire que dans la nature, le déchet n'existe pas. C'est-à-dire que le bois mort, la feuille morte, euh, le cadavre du hérisson ou le cadavre de n'importe quel autre euh, animal pluricellulaire n'est pas un déchet. Il est euh, de la matière organique euh, qui va être euh, transformée par des êtres qu'on appelle des décomposeurs. Donc ce sont à la fois euh, des, des arachnéens, des insectes, des coulamboles qui, qui sont qui sont des êtres, des arthropodes qui sont antérieurs euh, aux insectes dont les mandibules sont internes. Il euh, y en a beaucoup qui sont même sauteurs, les fameuses puces d'eau qui, qui sautent sur les plages ils font partie des colamboles et donc sont des... ils font partie d'une euh, famille d'arthropodes qu'on appelle les pancrustacés. C'est-à-dire que, il faut bien voir qu'il y, y a plus de 500 millions d'années, quand la vie est sortie des océans. Eh bien il y avait beaucoup d'êtres de, de, de, euh, marins, de poissons, qui s'échouaient sur les plages, avec des algues, euh, et, et ces pancrustacés crustacés ont, ont fait partie, avec les scorpions, des premiers êtres qui ont pu résister, aux ultraviolets. Donc les, les cyanobactéries commençaient à produire l'oxygène qui, avec les rayons ultraviolets en notre atmosphère, commençaient à fabriquer la couche d'ozone. Et donc les premiers êtres à être sortis, c'était des êtres qui se cachaient de la lumière à l'intérieur des cadavres de poissons pourrissants et d'algues et qui ont appris à décomposer. Et donc ils ont commencé à fabriquer les premiers sols terrestres et ils se sont répandus sur toute la Terre. Et du côté des végétaux, on a eu les micro-algues et même des cyanobactéries qui se sont alliées avec une, des familles de champignons pour créer les fameux lichens. Et les lichens aussi, qui sont une symbiose entre un champignon et, et une algue ou une cyanobactérie, euh, participent de la dégradation des roches terrestre Et donc, de cette fabrication de nanoparticules, qu'on va appeler les argiles, qui, alliées justement à la matière organique dégradée, va créer la terre. Donc la terre, c'est ça, c'est à la fois un complexe minéral et un complexe organique. Et ce sont ces nutriments qui vont être essentiels aux plantes, donc les algues vont s'adapter. Et notamment, elles vont, elles vont se structurer sur leur propre squelette. Nous, on est des êtres de calcium, nos squelettes étant, étant en calcium. Là, les, les, les plantes, et notamment ce qu'on appelle les végétaux ligneux, leur squelette, c'est la cellulose. Et donc, la cellulose va permettre à l'algue de non seulement de garder son eau, de se tenir, de, de grimper, de, de se mettre en concurrence pour attraper la lumière, mais l'essentiel euh, de l'arbre, c'est son racinaire. C'est-à-dire que. Le racinaire va participer non seulement à aérer le sol, parce que quand l'arbre meurt, eh bien, les racines elles-mêmes sont attaquées par une faune qui va aérer la terre. Et comme il décompose avec les acides du racinaire et crée l'argile, cette argile est remontée par le verre du terre en, en surface qui fait euh, des, je crois que ça s'appelle des terricules, donc qui contiennent ces complexes. Euh, Argilo-humique qui, qui constitue le sol. Donc c'est comme ça que ce qui est créé en profondeur est ramené en surface. Et aussi, on s'aperçoit, grâce aux spéléologues, qu'il y a des variétés d'arbres qui, qui plantent des racines dans le sol, ces fameuses racines pivots, qui descendent parfois à plus de 100 mètres, 140, 150 mètres de profondeur et qui guident à la fois l'eau. Et donc ce rôle. Euh, à la fois, il y a la, la faune apogée, celle qui vit dans la surface du sol, qui crée l'humus. Donc ces des qui créent l'humus. Euh, seuls, ils ne peuvent rien faire, sans l'arbre. Et cette eau qui percole, euh, on pourrait croire qu'elle va faire tomber. Non, l'humus est un système fermé. Elle se sert de l'eau, et donc l'eau qui va descendre dans le sol est une eau qui est filtrée par les racinaires, et c'est pour ça qu'elle arrive pure dans les nappes. Et il y a des spéléologues qui décrivent, ils voient des racines à 150 mètres sous le sol, dans une grotte, et de la racine percole de l'eau parfaitement pure, qui vient nourrir la nappe phréatique. Et aujourd'hui, nos sociétés... Qui détruisent les arbres, euh, qui détruisent les zones humides, qui détruisent les sols primaires, les forêts primaires, sont en train de détruire les bases, les piliers même de la vie. Et euh, c'est pas. Le climat a changé bien des fois. À chaque fois, la, la vie quand elle n'était pas contaminée par les PCB, les plastiques, euh, l'amiante, euh, différents types de particules, les radionucléides, eh bien, elle avait sa résilience naturelle. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'en quelques siècles, nos sociétés d'hyperconsommation et de production détruisent donc, des forestes, n'oublions quand même pas, qu'actuellement, uniquement dans la forêt primaire euh, brésilienne, donc la, dans la forêt amazonienne qui dépend du Brésil, tous les jours, ce sont plus de l'équivalent en surface de plus de 20 000 terrains de football qui sont déforestés. Et en Asie, il y a une déforestation euh, euh, aussi euh, grande de forêts primaires donc qui provoque la disparition notamment des orangs-outans et on, on plante en lieu et place des palmiers, des palmiers à huile qui souvent vont servir à fabriquer des biocarburants donc on tue sur des régions entières les possibilités même d'agriculture vivrière et d'agroforesterie vu qu'on coupe la forêt primaire pour créer des plantations qui vont détruire le sol. Et donc aujourd'hui, euh, il faut comprendre que ce dont je parle était, était compris mais depuis très longtemps. Par exemple quand on prend Hippocrate, euh, Hippocrate qui a vécu presque 500 ans avant Jésus-Christ, c'est 460 à moins 377. Donc cet Hippocrate, il est connu pour le fameux serment d'Hippocrate des médecins, mais voilà ce que disait Hippocrate, il disait « la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin ». Et aujourd'hui, quand on veut chercher les solutions, euh, eh bien elles sont très simples. Qu'est-ce qui peut guérir la Terre C'est la Terre elle-même. C'est-à-dire que si on laisse faire la Terre, si on arrête de produire des déchets nucléaires, si on arrête de, de, de surproduire de, de balancer des plastiques de l'environnement, si on arrête euh, de produire des nanoparticules, eh bien la terre, petit à petit, va euh, se guérir elle-même. Elle n'a -même. Elle même pas besoin euh, un autre de... élément, vous avez... Oui. les pesticides. Alors oui, les, les pesticides. La terre. Alors justement, là je vais parler de Paracels. Et Paracels, il est né un an après. Le, la conquête par les ignobles occidentaux, les Européens, de ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde. Donc la destruction d'un monde très ancien qui avait parfaitement compris ces euh, cycles primaires de la nature. Et qu'est-ce que disait Paracels Il disait « Nous ne sommes pas nés seulement de notre mère », la terre aussi est notre mère. Donc tu vois, cet homme, il est né en 1493 et il, il nous donne une philosophie qui est la même que celle des Amérindiens. Il dit, nous ne sommes pas nés seulement de notre mère, la terre aussi est notre mère qui pénètre en nous, jour après jour, avec chaque bouchée que nous mangeons. Et donc tu vois, euh, tu me parlais des pesticides. Eh bien, l'Union européenne a voté le prolongement pour 5 ans de poison dans notre assiette, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tous les clampins de l'extrême gauche à l'extrême droite qui vont présenter des listes aux élections européennes de 2019, eh bien ils te, ils te disent de redonner à des gens, à des commissaires, c'est-à-dire des, des gens qui sont nommés par les gouvernements, des gens qui ne sont pas élus, parce que ces gens ils se disent eurodéputés, mais un député normalement il décrit les projets de loi, eh bien au niveau de la gouvernance de l'Union Européenne, les projets de loi sont écrits par des commissaires non élus qui sont nommés par les gouvernements. Ça des Exactement, c'est du lobbying, donc c'est de la corruption légale. Et nous, avec nos impôts... On paye des infrastructures qui permettent à des gens payés grassement par des multinationales de faire du lobbying légal. Et donc, on a refusé cette Union européenne le 29 mai 2005. Il n'est pas question qu'on aille aux urnes voter pour des gens qui ne sont pas plus députés euh, que moi je suis archevêque et qui, qui osent s'appeler eurodéputés et qui aujourd'hui pleurent des grosses larmes parce qu'ils se sont pris un petit peu de gaz lacrymo ils sont pris un, peu, un petit peu de glace de la l'acrymo dans la région de Strasbourg parce qu'il y a Vinci, euh, qui est bien connu hein, pour Notre-Dame-des-Landes, Vinci qui veut créer un contournement autoroutier. Et donc aujourd'hui, ça y est, on commence à couper les arbres, les arbres dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ces gens-là, ces, ces ignobles criminels, ces destructeurs de sol, euh, eh bien ils sont, ils sont de, de la même engeance. Que ces grandes monarchies euh, pétrolières qui sont les meilleurs amis de la Ve république et de tous ses collaborateurs et donc on est vraiment en plein dans le sujet moi les gens qui déconnectent les luttes écologiques des luttes sociales ce sont des gens extrêmement nuisibles et aujourd'hui dans ces grands nuisibles eh bien on retrouve tous les partis politiques collaborateurs et donc je, je tiens à dire que notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, on ne l'a pas oubliée. Hein celle, celle qui est toujours complètement indisponible. Non non plus, je ne l'ai pas oubliée. Voilà. Non plus. Et donc, elle était. Et tous ceux qui étaient en direct ne l'ont pas Voilà. Plus elle plus elle plus. était intitulée. Donc, 15 mars 2018, elle était intitulée Légitime défiance. Elle est toujours portée disparue grâce à tous les censeurs insoumis au respect démocratique de la liberté d'expression, à tous les criminels promoteurs de la sortie du nucléaire en 25 ans sans cesse à une date ultérieure, les criminels promoteurs des solutions industrielles proposées par tous les junkies de la sainte croissance, les no-life boursiers et autres dangereux sociopathes accapareurs, de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs. Voilà, ils se reconnaîtront tous ces salopards. Et donc aujourd'hui, quand on parle réellement de la résilience de la terre par la terre et du respect de la nature, on n'est pas à aller euh, marcher pour le climat. Le climat, il est variable et ça a toujours été comme ça. On est pour dire qu'il faut démanteler les transnationales ou les reconvertir mais de toute manière les démanteler en tant que transnationales, parce qu'aujourd'hui, elles ont des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au produit intérieur brut de nombreuses nations. Ce qu'il faut aussi que les gens qui se pensent Français sachent, c'est que la dette de la France, elle vient de dépasser le produit intérieur brut. Ça veut dire que l'Union européenne, qui nous oblige auprès de banques privées à aller chercher l'argent de notre dette en payant des taux d'intérêt à des banques privées, c'est Union européenne qui casse les services publics, qui les casse, parce que c'est marqué à l'intérieur même de ce projet de, de leur constitution qu'on a refusé en tant que projet le 29 mai 2005. Eh bien, ces gens-là qui pourrissent tout, ils, ils sont en train de vous, de vous dire, en 2019, « Allez bien voter pour sauver les services publics et puis contre le glyphosate. » Eh bien, ces gens-là sont de criminels hypocrites. Voilà, les, la France insoumise, Europe Écologie, les Verts. Donc, moi, quand je vois une je mets double guillemets à eurodéputé, se prendre des petits gaz lacrymogènes et faire un malaise. Et tout à coup, je découvre dans la photographie, on dirait que José Bovet, médecin secouriste. Euh, donc, je ne vais pas remettre en cause quelle est son malaise. Mais ça, c'est le lot quotidien, depuis plusieurs années, de tous les gens qui défendent la Terre et de tous les zadistes. Et pourquoi est-ce que je parle là des, des zadistes Parce que. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme d'authentiques résistants. Eh bien aujourd'hui, les seuls authentiques résistants qui existent, ce sont les zadistes. Ce, ce sont des gens qui, oui, sur les terrains, défendent les arbres. Défendent les arbres. Moi, moi, je sais qu'il y a des gens, ils, ils, ils, se sont, ils ont grimpé dans les arbres de parc pour éviter qu'on coupe les arbres. Aujourd'hui, il y a des municipalités... Il euh, y a des départements qui coupent des arbres centenaires. Et il faut bien voir qu'un arbre que tu coupes, eh ben, ces racines pivots qui permettent justement l'aération du sol, qui permettent la filtration de l'eau, elles disparaissent. Et donc on est en train de tuer euh, réellement euh, notre avenir. Et aujourd'hui, rien ne peut excuser l'abattage d'un arbre sain. Rien ne peut l'excuser. Et ça doit être classé en tant que crime. Mais crimes, non pas contre l'humanité, crimes contre la nature. Mais qu'est-ce que l'on voit On reçoit Netanyahou. Qu'est-ce que fait, euh, euh, qu que fait l'État d'Israël Quand il vient préempter les terres des Palestiniens, ils arrachent au tractopel des oliviers. Des oliviers qui, qui, qui sont centenaires ou qui, qui, ont, qui ont des millénaires, qui ont, millénaires. Ils détruisent les habitations. Et donc on détruit. On, on détruit le socle même de la nature. On est dans l'irrespect total. Et ces gens-là sont reçus euh, comme des chefs d'État, comme, comme si c'était des, des gens... Ce sont des gens qui méritent le tribunal pénal international. Et M. Macron, qui, qui était euh, euh, traité de xénophobe par euh, M. Jean-Luc Mélenchon, et puis après, euh, il s'est repris, il a fait « Oh, je j'ai jamais dit ça, parce qu'il était devant Macron, c'est-à-dire ce fou, gros faux cul d'apparatique », eh bien, non, Emmanuel Macron, il n'est pas xénophobe, il est raciste. Il est raciste comme M. Mélenchon est raciste. Mais le vrai racisme, ce racisme de classe, ce mépris de classe, pour lui, celui qui, qui n'a pas d'argent, il n'est rien. Et ça, c'est la base de tout racisme. Le racisme, il est économique avant tout. L'origine du racisme, c'est de criminaliser une classe pour pouvoir, en fin de compte, la servir la rendre corvéable à souhait et donc le problème euh, dans l'état d'Israël ce sont pas les palestiniens le problème ce sont pas les israéliens le problème c'est que les états-nations sont des sont des machines à servir les peuples à servir les peuples et quand on voit les peuples français parce que je parle des Basques, hein, euh, des Corses, des Bretons, ou qu'on voit les peuples espagnols euh, comme les Basques aussi, et les Catalans. Et, et quand on voit qu'un pays membre de l'Union européenne peut condamner l'expression démocratique d'un référendum euh, au niveau du pays catalan, et que le Reich de l'Union européenne, c'est-à-dire cette gouvernance de commissaires qui ne sont pas des élus, se permet d'emprisonner un des représentants de cette province et qu'en Espagne, on a des gens légalement élus qui sont en prison parce qu'ils veulent leur indépendance, et bien là, il y a un vrai problème de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monde de la bagnole, et bien, ce monde de BMW, Citroën, Renault, il finançait qui pendant la Seconde Guerre mondiale Ils ne finançaient pas Adolf Hitler ah, bah alors est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui tout simplement dans la vraie victoire des gens qui ont fini le nazisme C'est-à-dire c'est la victoire néosphérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est justement en face de l'axe de l'axe oui, de, de l'axe mais l'axe maintenant de, sans sans, sans nom. c'est-à-dire directement les banques qui dirigent et les résistants, les nazistes. Alors, justement, on va appeler notre ami Eric Petétain Eric parce que moi, je pense que depuis notre émission 56, donc la dernière qu'on a faite le 28 juin 2008, il y a, il y a, la blitzkrieg sociale, elle, elle est plus que, plus que jamais là. Le MEDEF a fait en sorte qu'il n'y ait aucune trêve. La police et l'armée ont été utilisées au mieux des intérêts des entreprises du CAC 40. Donc c'est vraiment... Il s'agit d'une guerre, hein, Il s'agit d'une guerre. L'optimisation fiscale basson son plein. Green business et show business, alors show euh, S-H-O-W et, et show euh, C-H-A-U-D par rapport euh, au climat, show business s'entendent comme larron en affaires, communication et fondation, sont les deux opulentes mamelles de la sainte croissance des activités industrielles voilà et donc pour les esclaves salariés des services publics vestigiaux hein, cherche postiers postier tout ça c'est pas la joie c'est pas la joie heureusement un appel à la grève générale est lancé pour le 9 octobre 2018 donc voilà radar fait, fait son rôle, on parle au nom de la Terre, et donc il y a un appel à la grève générale en France le 9 octobre 2018. J'espère d'ailleurs, à ce sujet, que Gaël Quirante et Georges Louis pourront être libres jeudi prochain, parce que je veux que cette base syndicale, ces gens qui sont persécutés par, par le monde de, de l'argent, par les banques, qu'ils viennent s'exprimer dans la seule radio qui laisse parole libre et... et et sans censure, vu que c'est du direct. Donc on leur passera skimo pour qu'ils poussent un peu leur coup de gueule, ça va, ça va nous faire du bien à tous. Voilà, donc les énergies non renouvelables, hein, le pétrole, le gaz, le nucléaire, sont des impasses mortelles pour la biodiversité et donc pour la résilience des milieux naturels. Rares sont ceux qui s'attaquent aux milieux artificiels. Les milieux artificiels, la loi du milieu, les mafias. Mafias qui sont responsables de toutes les Irréversible destruction, irréversible et durable et des contaminations qui en sont les nuisibles corollaires industriels. Et donc là, euh, dans le Béarn, eh bien, on a notre ami Pétoff, Eric Pédétin, l'Indien, avec les gens de la ZAD de Leron qui sont très actifs. Et donc je vais appeler Eric pour qu'il nous là, Eric. Oui, J'appelle Eric pour qu'il nous parle justement de, des actions concrètes contre tous les nuisibles qui nous pourrissent le monde et l'existence. Donc allons-y en direct, je vais appeler notre ami Eric Pététain. Voilà, voilà. vous le voyez, il n'y a pas de chiquet, C'est envoyé, c'est parti. Voilà, j'espère que tu as réussi à nous écouter en direct sur Facebook. Tu sais que je dois t'appeler vers 21h, Eric, et ça me fait plaisir que tu t'exprimes en direct. On a déjà la sonnerie. Donc, euh... Bonjour, vous êtes sur la messagerie ah. 07 67 02 23. Ah, je, je lui laisse quand même un message. Vous vous votre message. Après le signal sonore, une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Salut Eric, salut Pétov. donc euh, bah, si tu as mon message, euh, tu me rappelles euh, sur mon numéro de portable, c'est Roger Limot, donc on est en direct pour Radar, sinon d'ici 5 minutes, euh, j'essaierai de te rappeler pour que tu nous parles euh, du, du dégonflage des pneus des, des fameux camions vibrateurs, vu qu'il y a de la prospection pétrolière dans le nord des Arnes et que vous êtes sur le terrain, depuis la veille euh, du 8 septembre, donc de la, des grandes marches mondiales pour le climat, et euh, que voilà, tu nous racontes un petit peu comment ça se passe sur place, dans cette véritable opposition euh, au monde des énergies fossiles et à la destruction euh, de l'environnement. Parce qu'un camion vibrateur aussi, ben, en faisant vibrer le sol, et ben, voilà, les galeries que creusent les, les, les verres, euh, eh bien, elles s'effondrent. Et donc la terre tassée euh, est une terre morte. Voilà. J'espère que tu vas pouvoir me rappeler, Eric. À toutes. Donc voilà, j'ai laissé un petit message, il est 21h02, je lui avais dit que je l'appelais à 21h, donc il faut comprendre aussi que ce dont je viens de vous parler, vous pouvez le retrouver, il y a d'excellentes vidéos qui ont été faites par le couple Bourguignon, et donc c'est... Euh, Bourguignon Claude. et sa femme. Et voilà, et donc euh, il faut bien voir qu'en France on a, on a besoin d'agronomes et de gens qui s'occupent de la faune et de la flore des sols, et même de la microfaune et microflore, c'est-à-dire que... Des sols. Voilà, et la biologie des sols, c'est euh, notre base. Tu as quand même un truc urgent à dire à propos de Claude Bourguignon c'était le dernier à avoir eu la chance d'être formé euh, en microbiologie des sols. Oui, et puis, et puis surtout, euh, on le voit bien c'est-à-dire que tout est de l'ordre du discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, au niveau euh, tant universitaire qu'au niveau de l'INRA euh, et tout simplement au niveau de l'éducation euh, nationale. J'ai du mal à dire le mot parce que moi je suis contre tout, tout le nationalisme et les États-nations. C'est-à-dire que moi je pense qu'on devrait parler école publique, éducation publique, laïque, éducation nationale, il y a déjà une espèce de perversion dans, dans, dans, dans le fait d'associer l'éducation et la nation. Non, l'éducation, les, les, c'est pas ça. Il faudrait justement une éducation à la permaculture euh, dès la maternelle, dès les plus jeunes classes. Euh, les enfants, aujourd'hui, ils vont dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, et le poulet, il est déjà sous cellophane, plumé, euh, éviscéré. Euh, les légumes sont calibrés, ils euh, sont aussi sous cellophane, euh, dans des emballages plastiques. On est, on est, dans, on est dans un monde... Ou même la grande distribution à des rayons bio c'est à dire que les gens qui sont justement tout ce qui est l'inverse du bio déterminent des normes bio et c'est ça qui est réellement pesant c'est que le discours est complètement perverti et aujourd'hui justement des gens qui parlent de permaculture ou d'agroforesterie parce que là on le voit bien si le sol est formé c'est que donc on doit arrêter de labourer la terre, euh, il faut la, la, la couvrir, Alors soit de BRF, soit carrément euh, simplement du paillage. La moi, torture, je pense, on la, moi, moi, la moi, tu sais, je, je, je, je, je fais ça chez moi, et j'ai fait du paillage, donc je, je désherbe, et j'ai mis ça sur une dalle en béton. Et, euh, et puis au bout de trois ans, j'ai mis des graines de courge et tout ça, et, et, et ma moindre courgette fait euh, entre 3 et 4 kilos, ça c'est les petites. Voilà. Euh, j'ai aussi des butternuts, euh, des pieds de tomates, et tout a poussé. Et, et, mon, et mon sol, qui n'a que 3 ans, il a réellement il a une épaisseur de allez, 15 à 20 cm maximum. Et ce sont entièrement euh, des plantes que j'ai désherbées. Et j'ai jeté les herbes au sol, et ça a fait un paillage. Et donc, petit à petit, la, les, les colamboles, euh, les verres de surface euh, se sont créés. Donc, ça a créé un humus et les plantes se sont nourries de, ces humus, de cet humus. Et donc, on voit que le sol peut se recréer. En Amérique du Sud, il y a des civilisations anciennes. Aujourd'hui, les sols sont carrément exploités. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent avec des pelleteuses retirer ce sol et on appelle ce sol anthroposol. Et donc, ces civilisations avaient compris et ils avaient créé des sols artificiels en utilisant notamment du charbon de bois parce que oui, le, le, charbon de, de, le charbon de bois a une nanostructure euh, qui, qui permet justement euh, de créer une grande surface avec un petit volume. Et là, les êtres décomposeurs, euh, non seulement s'y sentent bien, mais en plus ça retient l'eau. Et donc, on est, on, est, on est dans un système qui a permis de créer des, des sols, à des endroits, notamment comme les, les forêts primaires d'Amazonie, la couche de terre est très petite par rapport à la roche mère. Ce qui fait que quand on quand on déforeste, et eh bien en quelques années, la, le, le sol rend beaucoup, un hein, très fort rendement pendant entre 2 à 5 ans. Et après, ben avec les pluies, le sol s'en va et, et on est sur la roche et donc ça se transforme en désert. Et donc il faut bien comprendre que la déforestation euh, au niveau euh, des forêts euh, primaires d'Amazonie, elle est dramatique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fleuve Amazone euh, rapporte des nutriments en mer, et on sait que ces nutriments sont utilisés à la fois par le, par le zoo et le phytoplancton marin, et que donc il y a toute une économie, il ne faut pas croire que euh, euh, l'économie euh, circulaire des terres euh, reste sur la terre ou dans la mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, avant que la vie sorte euh, des mers, eh bien, les océans étaient peu profonds, et ils étaient peu salés aussi, parce que ce sont les, les, les sels que l'érosion a ramené vers la mer, qui fait que la, la mer, petit à petit à augmenter sa salinité. Et donc les, les premiers poissons et les premiers êtres pluricellulaires vivaient dans une eau douce. C'est pour ça que la, la, la séparation entre poissons de mer et poissons d'eau douce s'est faite plus tard, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des poissons d'eau douce qui à certaines périodes de leur vie sont des poissons d'eau douce et deviennent des poissons de mer et reviennent ensuite en eau douce pour se reproduire euh, comme les anguilles, comme les saumons, voilà. Euh, Aujourd'hui la vie qui a justement connu en plusieurs centaines de milliers d'années beaucoup de variations climatiques est théoriquement capable de, de s'adapter à toutes ces variations. Seulement, quand on appauvrit la biodiversité, eh bien, il manque euh, des espèces et à un moment, eh bien, on arrive à, à des situations qui sont irréversibles. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous casser le moral, mais euh, quand on voit qu'on disperse des radionucléides, notamment le 16 137, actuellement euh, suite à Fukushima, il a, il a sur les cétacés, euh, donc ces mammifères euh, marins qui sont en haut de chaîne alimentaire dans les océans, eh bien aujourd'hui, les grands cétacés, notamment les baleines bleues, ce n'est pas la pêche c'est-à-dire qu'on peut créer un moratoire même définitif sur la pêche de tous les cétacés, malheureusement, ils vont disparaître parce que la demi-vie du 7e 137 est de 300 ans et qu'on s'aperçoit que les grands cétacés font de plus en plus de fausses couches. Et donc la gestation est longue, une baleine bleue, par exemple, peut faire au maximum un petit viable tous les deux ans, c'est un grand maximum, et aujourd'hui, il semblerait que les baleines bleues, ben, euh, elles font des fausses couches, parce qu'elles sont contaminées euh, par le césium de Fukushima. Euh, Au-delà des plastiques, c'est-à-dire que, disons le tout net, la Fédération de la plasturgie du MEDEF est criminelle, il faut imposer des lois et interdire les plastiques dans les emballages, point barre. C'est comme ça, c'est une question vitale. Euh, pareil pour l'arrêt immédiat et définitif du nucléaire. On peut aller manifester à bure. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais il faut surtout arrêter de produire des déchets nucléaires. Parce que ces déchets sont ingérables. Et au lieu de, de dire Ah oh, les solutions, quelles sont les solutions Les solutions existent. Seulement, qui aujourd'hui dit qu'ils font un programme euh, scientifique et technique avec des moyens et je dirais interpopulaire, parce que je suis pour la disparition des états-nations, qui va demander plus de moyens et plus d'intelligence que tous les programmes spatiaux, parce qu'il faut bien voir que les programmes spatiaux, ils étaient avant, avant tout là pour avoir des vecteurs pour les armes thermonucléaires, pour gérer à moyen et long terme ces déchets ingérables. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, les centaines de réacteurs nucléaires qu'il y a actuellement sur Terre, parce qu'il y en a plus de 400 en, en, en fonctionnement, même si on les arrêtait tous, même si on déchargeait les cœurs, même si on sanctuarisait les, les centrales pour éviter de disperser encore plus de radionucléides en, en les démantelant, ce qui est une aberration, bien même si on faisait tout ça, on aurait des déchets nucléaires à gérer sur des périodes qui dépassent très largement des les temps de vie des civilisations humaines connues. Aujourd'hui, par exemple, les temples en activité depuis 6000 ans, on les retrouve en Iran, c'est le zoroastrisme, 6000 ans. Mais il y a des déchets nucléaires, 6000 ans pour eux c'est un temps court. Euh, Heureusement que l'Empire romain n'a pas eu de, de, de, de pile atomique ou de réacteurs nucléaires, parce qu'on serait euh, contemporain de leurs déchets. 2000 ans aussi, c'est un temps extrêmement court. Et ça, cette conscience-là, on doit l'avoir. C'est-à-dire que euh, si on, on crée, comme le voulait François Partant, c'est-à-dire les gens qui prêchent la décroissance, ce ne sont pas des gens qui, qui parlent d'une espèce de retour à la Terre et, et de devenir euh, un retour archaïque. Au contraire, il va falloir beaucoup plus d'intelligence pour sortir du monde euh, du nucléaire, du monde des plastiques, que pour y rester. Parce que le cas d'y rester, on risque d'y rester. Parce qu'actuellement, la seule sortie du nucléaire, elle se fait les deux pieds devant. Et aujourd'hui sur Terre, que ce soit par les plastiques, par le nucléaire, par l'amiante, ce sont des, des millions d'êtres humains qui meurent. Et d'êtres vivants, ce sont des milliards d'êtres vivants qui meurent. Et donc, ce, et durablement, les conditions de survie, par exemple, des gens suite à la catastrophe de Tchernobyl, qui a quand même 32 années, eh bien, elles sont pires aujourd'hui qu'au début du mois de mai 1986, sachant quand même que la catastrophe a eu lieu le 26 avril. Bon mais le temps quand même que l'URSS et que nous et la Suède disent Ah oh bah ben merde, c'est bizarre quand même, <rire> il y a des déchets radioactifs de, de radionucléides artificiels qui nous arrivent sur la gueule, ça vient bien de quelque part. Eh bien, on l'a su. Par contre, pour le ruthénium, balle ben, ben, ben, la balayette, hein. on n'en sait toujours pas plus sur la vague de ruthénium. Il y a une guerre actuellement en Europe, en Ukraine. Cette Union européenne qui a eu le Prix Nobel de la Paix 2012, Prix Nobel de la Paix 2012, elle achète pour 30 millions d'euros le droit de pêcher au large des côtes du Sahara occidental. Elle achète ça à l'État-nation marocain et donc elle prive les autochtones, les Sahraouis, de leurs ressources. On vient pêcher, nous, euh, nous, Européens, on vient pêcher au large des côtes du Sahara occidental. Mais qu'est-ce qu'on va marcher pour le climat quand, quand on sait que, que l'Union européenne se comporte comme un État voyou C'est un État voyou. Quelles poursuites vont être engagées contre Emmanuel Macron, qui, qui est quand même, avec son gouvernement et celui de Hollande aussi avant lui euh, complices de crimes contre l'humanité. Ce sont des armes françaises qui bombardent le Yémen. Roger, tu nous as parlé du nucléaire. Tu oui. Tu nous as parlé des sols. D'amiante. Euh, euh, il n'y a, a aucune activité industrielle de production de masse qui ne soit pas l'extractivisme. Euh, là, le, le, je vais rappeler Eric d'ailleurs. C'est par le, rapport le à... Le nucléaire oui. et le sol. Le sol, selon toi, Tchernobyl il est définitivement Alors, contaminé. Si... Bien sûr, bien sûr. Il n'y a, a, a, a, a que des, des, des gens justement qui sont, qui, qui sont euh, utilisés par les médias comme, comme Hulot ou Pierre Rabi qui peuvent te faire croire qu'on peut euh, cultiver son jardin euh, de manière saine sur des terres durablement contaminées. Ça n'existe pas. Une fois qu'un sol est pourri avec des radionucléides ou même avec des fibres d'amiante, je déconseille à, à qui que ce soit de cultiver un, un jardin où il y a des fibres d'amiante dans le sol, ou des métaux lourds. Il faut bien, bien savoir que par exemple, le terrain où était euh, construit le stade de France, ça a coûté plus cher la décontamination des sols. Et il y avait quoi Il y avait les anciens gazoducs de la région parisienne, donc c'était un sol de zone industrielle qui était contaminé. Donc les industries contaminent le sol. Mais dès le début de l'industrie, il faut savoir que dans les cités romaines, les tanneries étaient repoussées à l'extérieur à cause des nuisances. Donc Industrie égale nuisance. Mais euh, aujourd'hui, on est parfaitement au courant des nuisances, par exemple, de l'amiante. Mais l'abominable Trump, il se prépare à réautoriser l'utilisation de, de l'amiante en Amérique du Nord. Il y a encore des pays euh, euh, dans le monde où l'amiante est utilisée, alors que l'on sait que le cancer provoqué par l'amiante, il est spécifique. C'est-à-dire que quand tu as un mésothélium, c'est un mésothélium lié à l'amiante. Ce sont, tous les ans, 100 000 personnes qui meurent dans le monde à cause de l'amiante. Mais de faim, donc en parlant de la terre, les gens qui meurent de faim, ce sont 100 000 personnes par jour, par jour. Et donc, la destruction des agricultures vivrières, par exemple, la pollution au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, c'est létat nation français. La monoculture du bananier, c'est létat nation français. Et la terre est pourrie. Elle est pourrie. Il faudrait retirer la terre et la changer. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mais qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on a des projets comme Montagne d'Or. C'est-à-dire, on va aller pour, repourrir un coin de Guyane. Et puis, et puis, pareil, le groupe Total, au large de la Guyane, et ben il se prépare à faire, à faire des forages. Mais c'est ignoble. Alors. Que effectivement des gens, des présentateurs télé qui ont fait carrière, euh, voilà, en, avec un moteur à explosion, euh, euh, accroché à un parapente, à des heures de grande écoute sur TF1, sponsorisé par Ron Poulin, le plus grand pollueur de France et de Navarre, ou par euh, la SNCF ou par EDF, euh, démissionnent en versant une larme parce qu'aujourd'hui ils, ils doivent choisir entre l'argent du beurre et le beurre, alors qu'avant ils avaient le beurre et l'argent du beurre. Hein. Euh, ben voilà, oui, je pense qu'il est sincère, mais c'est ça qui est inquiétant. C'est que ces larmes sont sincères, cest que ces gens-là ne se rendent pas compte, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, ils veulent nous faire croire qu'il euh, y a un collapse, mais collapse de quoi Qui est le premier ministre actuellement Un ancien d'Areva, un mec qui pourrit, mais le nucléaire, contrairement à ce que dit Madame Rivasi, il n'est pas dangereux à cause des catastrophes, il est abominable à cause des catastrophes, mais il est dangereux et antinomique avec la vie et avec tous les radionucléides gazeux, liquides et solides qui sont rejetés par les fonctionnements normaux de toutes les installations nucléaires donc madame Rivasi elle est complice de cette industrie mortifère parce que le nucléaire est mortifère de manière intrinsèque c'est pas quand un réacteur pète qui devient dangereux c'est quand on en construit un point barre et donc aujourd'hui il s'agit pas de discuter euh, euh, d'une transition en 20 ans, en 25 ans tu vois nous faire comme Mélenchon. Ah oui, maintenant, la sortie du nucléaire en 25 ans. Ce type était le tuoriféraire de François Mitterrand qui avait promis aux élections de 1980 qu'on allait sortir en 30 ans du nucléaire. Donc en 2011. On est en 2018. En 2012, qu'est-ce qu'on a promis hein Europe Ecologie, hein, tout Ah oui, on allait fermer les deux vieux réacteurs de Fessenheim. Ah oui, bah on, est encore... on est en 2018. Hein Et leur fermeture, elle conditionner à quoi À l'ouverture de l'EPR Hein, ou ça, à Flamanville. Ah, à Flamanville, pourquoi Pourquoi dans le Cotentin Pourquoi est-ce qu'on a choisi de fabriquer nos réacteurs expérimentaux dans le Cotentin bah Parce que s'ils pètent, les vents iront vers le Royaume-Uni. Ah, je pense que c'est Eric qui m'appelle. Allô, oui, oui Roger, c'est toi. Super, ben je te laisse la parole, parce que j'ai pas défloré le sujet. J'ai juste dit que vous aviez euh, dégonflé euh, des pneus de camions vibrateurs. Ben, oui. je, je te laisse la parole pour expliquer tout ça à nos auditeurs. D'accord. C'est à toi. Bon mes frères et sœurs, euh, je vous parle du Béarn donc. Euh, on est sur la ZAD d'Oloron, hein, toujours une petite ZAD, euh, comme il y en a beaucoup euh, en France et dans le monde maintenant, euh, qui lutte contre une autoroute, un axe routier. Et euh, depuis 15 jours. Euh, on s'est déporté vers le nord et on est allé bloquer les camions vibrateurs, des monstres de caractère pour chaque camion, avec une technologie sophistiquée qui envoie des ondes à dans le sol jusqu'à 4000 mètres de profondeur, de façon à analyser toutes les couches géologiques sur cette épaisseur de 4000 mètres, et pour, dans le but officiel de trouver du pétrole ou d'autres euh, schistes bitumineux ou, ou autres minerais qui pourraient intéresser euh, l'industrie capitaliste. Et, Mais il n'y a, euh... a pas un moratoire sur les forages pétroliers en France Comme, Oui, ben, effectivement, je, si mes souvenirs sont exactes, je crois que euh, Nicolas Hulot, euh, parmi les rares euh, bonnes choses qu'il a faites, euh, c'est euh, ce, cette interdiction euh, sur le sol français euh, de faire de nouveaux forages pétroliers. C'est ça, je crois, non Oui, mais, mais alors, mais alors vous, vous essayez de faire respecter la légalité euh, et, et vous avez contre vous, vous avez quoi Vous avez un, un préfet, c'est-à-dire un type qui est nommé par le président de la République, qui est élu par personne, euh, qui vous envoie mmh. la police ben, Le problème, c'est qu'au dernier moment, avant de voter cette loi, il y a eu un amendement euh, qui a dû être voté euh, en Catimini, enfin, euh, rapidement, euh, qui exonère le Béarn de cette loi Hulot. Et ah. dans le Béarn, les recherches et les forages sont autorisés encore pendant euh, un an, jusqu'à novembre 2019. Et donc, c'est un peu comme la loi Elan par rapport euh, euh, aux occupants sans titre. C'est-à-dire, c'est Aro euh, sur le Zadiste actuellement. Mmh. Oui, et... c'est tout à fait ça, oui. Mmh. Et, et, et donc.. Et donc euh... On essaye de dénoncer ce scandale, hein, parce que ça se faisait très discrètement depuis 15 jours et le fait qu'on soit intervenu et qu'on ait dégonflé euh, effectivement six énormes pneus de ces monstres de camions, euh, ça a fait un peu de bruit dans la région et après on a remis la sauce trois fois, euh, trois autres fois on est venu, là on a simplement bloqué l'entrée et ça s'est passé plus calmement même si on s'est fait dégonfler nous-mêmes nos propres pneus par les... Les employés de la société Investac, euh, filiale de Bouygues, qui, euh, qui chapote les opérations de sondage. Et alors est-ce que tu peux nous, nous raconter, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui ne savent pas, cette journée du, du 7 euh, septembre 2018, donc un jour avant ces, cette marche mondiale pour le climat, euh, et, et qu'est-ce qui s'est passé exactement Racontez comment vous avez été poursuivi, euh, voilà, pourchassé même carrément. Le jour où on a dégonflé les pneus Oui, le 7, quand vous avez commencé l'action. Oui, effectivement. Euh, dès qu'on s'est euh, qu mis à dégonfler les pneus, que ça fait un petit peu de bruit. Euh, le paysan euh, qui avait prêté ou loué son sang euh, exceptionnellement euh, pour euh, accueillir les machines parce qu'ils avaient entendu dire qu'on ferait une action et donc ils avaient habilement changé... Euh, les camions de place, euh, le paysan est sorti comme un fou furieux, il s'est précipité vers nous euh, et ainsi que les autres employés, ils ont fassé manu euh, militari, enfin on s'est enfui parce que sinon on allait se faire passer dessus, Donc, euh, et, et après ils sont venus nous séquestrer pendant une demi-heure dans, dans notre voiture, on était allés se, se réfugier un peu plus loin pour voir la suite des opérations et, euh, donc, fais peur, dis, je... et donc tu, tu déplores le, le manque de mobilisation locale parce que oui. bon, moi je, je sais que ben, maintenant on est le 13, vous avez commencé le 7 donc ça va faire presque une semaine, demain ça fera une semaine hein? et, et sur place euh, en fin de compte vous êtes une poignée quoi, une, une poignée ah ben, de résistance. Il n'y a aucun, hélas il n'y a aucun militant local, euh, local qui nous a rejoints. Euh. On e... il y avait que des zadistes et euh, deux économes de peau euh, engagés euh, radicaux quoi sympa et qu'est-ce que tu une poignée à chaque fois oui et essentiellement des zadistes. et qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé là à Strasbourg par rapport au contournement par la société Vinci à son projet son mmh. projet d'autoroute mmh. et ils coupent les arbres aujourd'hui hein, le, ça y est l'arrachage des arbres a commencé quest qu'est-ce qu que tu ah, peux dire monstrueux. par rapport à ça ben, ça prouve une fois de plus, au cas où certains en, en douteraient encore, mais euh, pas nos auditeurs et nos auditrices, c'est sûr, euh, que le régime Macron est le régime le plus fasciste euh, qu'on ait connu euh, depuis euh, Vichy. Euh, certainement, c'est le pire de tous, c'est clair, hein. même s'il est souriant et s'il a un discours euh, quelquefois bienveillant, s'il emploie même le terme, il le de dire ça faut, on n'est jamais élu. Et... Et ce qu'il fait sur euh, la Zab du Moulin, à Strasbourg, là, ce qu'il a fait faire, euh, cette opération euh, diost, extrêmement violente, où euh, il n'a même pas hésité à bousculer euh, des élus, euh, et détruire des de cabanes et des jardins potagers comme il l'a fait à notre dame des Voilà, euh, voilà. C'est-à-dire. cabanes magnifiques ont été détruites et les potagers euh, parus, hein, tout le travail et l'amour de. 5-6 ans, réduit à néant en quelques jours, c'est digne d'un pays fasciste, c'est clair. C'est du fascisme. C'est du fascisme, quoi. Oui, c'est de l'éco-fascisme, et donc aujourd'hui, est-ce est qu'il faut, ouais. est est qu faut pas justement parler d'éco-fascisme C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a y, a, y a des gens comme Mélenchon qui osent parler d'éco-socialisme, comme si euh, Stakhanov pouvait être enviable par rapport à Taylor, mais aujourd'hui, en fin de compte, est-ce qu'il faut pas se dire qu'il y a de l'éco-fascisme euh, parmi tous les impérialismes, que ce soit en fait de Russie, que ce soit euh, en Amérique du Nord, euh, le grand territoire volé aux Amérindiens, euh, que ce soit euh, en Europe, que ce soit en Asie, partout les écofascistes euh, euh, euh, accaparent le pouvoir exécutif pour piller, détruire euh, la terre et les populations qui appartiennent au territoire. Donc aujourd'hui, que, que, quel type d'organisation euh, tu verrais pour redonner une résilience et pour, pour, en fin de compte, revivifier la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie, vu qu'on est dans un éco-fascisme. Comment résister de manière non-violente à cet éco-fascisme fascisme hyper violent parce que euh, des mains perdues, des gens éborgnés, euh, l -l -l là bon, euh, malheureusement, c'est gazage à tous les étages depuis euh, depuis, euh, de, depuis dirais presque depuis toujours, surtout dans le cadre mmh. de la Ve République. Mais, mais là, on, on atteint quand même des sommets. C'est-à-dire que euh, on est dans une instrumentalisation politique. Qu'est-ce que tu penses toi de, de ces gens qui veulent se proposer à refaire des mandats au sein d'une gouvernance écofasciste fasciste qui est l'Union Européenne, donc qui est dirigée par des commissaires qui ne sont pas élus, de la même manière que nos régions sont dirigées par des préfets qui ne sont pas élus, qui ont le droit de vie et de mort sur les populations. Oui. Est-ce que tu crois que, justement, le boycott n'est pas la, la, la pierre angulaire de cette résistance non-violente et insubordonnée à l'écofascisme Oui, de toute façon, c'est tellement monstrueux le système économique qui gouverne, gouverne le monde, il y a tellement de serviteurs que... Parle plus fort, parce qu'on a du mal à t'entendre. Il y a tellement de, de serviteurs que le système euh, capitaliste, économique, économique le monde, cette dictature de l'argent et, et d'économie, de la productivité et du matérialisme, en fin de compte, puisque c'est que pour faire des objets, quoi. Hein. Est-ce que Muriel est à côté sans de toi Oui, oui, objets euh, et, euh, sans pas... Voilà, c'est à la vie, c'est dur. Eric. Donc... Euh, pour ça ben, il faut qu'il des... qu y ait des petites communautés de base, moi je vois que ça, des petites communautés de base militantes qui agissent là où elles sont et partout il y a des camions à arrêter, partout il y a des grands projets nuisibles et imposés à arrêter, ou des petits projets nuisibles imposés à arrêter, partout la, la terre est à défendre. Et est-ce que tu ne penses pas qu'on doit appeler les, les, les gens, parce que comme ce gouvernement se prépare à faire disparaître 150 000 à 200 000 fonctionnaires, est-ce qu'il ne faut pas appeler les gens de la fonction publique à un sabotage interne C'est-à-dire ben, on est huissier, ah, c'est malheureux, on a un avis d'expulsion, hop, il tombe dans la poubelle, et puis ça y est, ça a repris un mois de délai. Euh, on, on est à la DDE, à la Direction départementale de l'équipement. Euh, on veut une autorisation justement pour convoyer par convoi exceptionnel des camions vibrateurs. Ah ben pareil, l'autorisation, elle est perdue. Ah ben merde. Ah oui, il faut aller dans le bureau, machin truc. Ça reprend encore. un... Oui. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas appeler à cette résistance euh, en oui. fin de compte oui. Ci, citoyenne Oui, à, oui. Oui, à tous très les. Très idée, je pense que les. Les citoyens justement qui sont fonctionnaires ou ouvriers euh, ou chômeurs même. Oui. Quand on est chômeur, on a beaucoup de possibilités d'action, puisqu'on a le temps libre. Donc on peut euh, faire des choses que les travailleurs ne font pas. Et euh, donc c'est.. Oui, c'est à eux de jouer, c'est évident. Hein. C'est à eux de jouer euh, très vite, quoi, parce qu'il y a une ans qui quoi. C'est quelques années là qu'ils sont laissées avant. Hein, hein, hein. L'effondrement de l'écosystème, les, les grandes catastrophes qui vont arriver, les horreurs qui vont arriver. Est-ce que Muriel est à côté de toi Parce que j'aimerais ai, bien qu'elle nous parle justement de la gratuité, de, du potager de, euh, oui. sur la ZAD. Ah. Ça me ferait plaisir qu'elle vienne en parler euh, avec ses mots. Voilà. Ça serait génial, mais elle il faut que je marche 2-3 minutes. Euh, eh bien. Pour un peu, je te Oui, mais tu, tu peux nous parler en, mar en, en marchant. ZAD, on est sur la ZAD, mais je me suis éloigné pour être plus au calme. <rire> Moi, je pense que par rapport à ce que tu soulèves, il y a une urgence. L'insubordination, il y a une urgence. Pourquoi Parce qu'on est remplacé par des machines. Quand oui. les machines ont repris une eau sur le boulot, pourra plus en effet. Et effectivement il y, a, il, y a, il y a des grands projets justement de cette gouvernance de l'Union Européenne qui est à la fois de faire disparaître l'argent liquide et aussi effectivement euh, beaucoup des emplois actuels vont progressivement être euh, robotisés et dématérialisés et donc on, va, on, on crée un chômage systémique et c'est ce que veut l'Union Européenne. Il ah, y, y a notre ami Eric là qui est en chemin pour essayer de, oui. de trouver Muriel. Oui, bientôt. Non, mais c'est bien. C est, c est, c est, moi, je dirais que c'est la joie du direct. Je t'imagine sur, ah, sur la ZAD de Leron. Euh, il fait nuit, là, déjà. Tu as une lampe de poche Non, non, mais ça va. Il y a assez de, de, de clarté. Il y a, un il y a peu de la nuit. lumière de, de la ZAD puisqu'on a un peu de solaire depuis deux mois. Oui, D'accord. diffuse suffisamment de lumière pour... Euh, je suis sur un chemin, hein, donc il a les droits. <rire> <rire> et il fait, en, il fait encore beau là-bas, dans le, dans le Béarn, à Oléron Comment Nous on au a... Oléron hein, au au Vous avez eu de la pluie aujourd'hui, nous on a eu de la pluie en région parisienne. Ben, ça bouge beaucoup puisqu'on a eu également un camion euh, qui s'est renversé dans le Gab il y a 10 jours. Voilà. Oui. Et euh, 15 jours, un camion de chlorure de sodium qui a tué des milliers de truites et tous les autres petits animaux vivants du Gab. Euh... Et donc, ça gueule pas mal dans la vallée. Oui, on je sais. On a bloqué sais. quatre fois les camions et demain on les rebloque une centaine de fois. Et là, on est chaque fois une petite centaine. Je, je sens qu'on va pas tarder fait. à venir te défendre au tribunal de Pau. <rire> yes. Ben yes. voilà, je, suis, je vais vous passer Muriel. Ouais. Et tu vas vous parler de zone de Allô, Muriel Salut Muriel, c'est Roger Nimaud en direct pour Radar. Et, et comme tu t'es beaucoup occupé du potager sur la ZAD, entre autres... Et, Alors, je, je comprends absolument pas. Tu comprends pas Tu m'entends pas Non, ça résonne en fait, je pas très très bien. Alors, je, je te disais, je, je, est-ce que tu peux nous parler des paniers gratuits et de, du travail par rapport au potager et de la gratuité et ce que vous faites à la ZAD de Loron D'accord, ok. Bon, mais alors, euh, la vague de Leroy, on l'a ouverte il y a ouvert, euh, un an et demi, euh, trois, donc euh, mon frère et David, David et moi. Donc, on a passé tout l'hiver euh, voilà, à deux, euh, avec David, euh, voilà, sans eau, sans récupérer, euh, voilà, on euh, arrache, comme ça, et tout. Et, et notre euh, objectif principal, c'était de nettoyer la pouvée, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient tombés, et tout, voilà, donc on a redonné à la pouvée en, en train de nous la lumière et tout, donc voilà. Euh, voilà, on a redonné vie vraiment euh, à l'entour et après c'était aussi euh, que enfin, moi mon objectif c'était de cultiver euh, un potager donc euh, voilà c'est ce que j'ai fait et tout le travail a été fait à la mer et tout, les limates, euh, voilà, on les récolte le matin et le soir on va les relâcher tout dans la forêt parce qu'on ne va aucun pâtissier ou quoi que ce soit et là euh, donc euh, on a pas mal de légumes, on a réussi à faire c'est pas action et a à donné à pas mal de cagettes de molécules qui sont un peu des variétés de touch Voilà, on a fait un petit puits dans le volet qui va dans la forêt et tout, donc on récupère les eaux fluviales et tout pour arroser le potager. voilà On va se laver dans le gaz qui est en contrebas, euh, rien qu'avec euh, voilà, des, des plantes, des trucs naturels. Et, et voilà, et donc on arrive à vivre comme ça, et nous notre message c'est plutôt de continuer à faire de bitume, on peut l'occuper pour la protéger de ces groupes euh, industriels là, voilà, qui sont sous en fait, bitumés. Euh, on ne sait pas pourquoi en fait. Ils veulent vraiment la mort de, de la terre-mer, enfin, on n'arrive pas à comprendre, mais on on veut la vie, donc c'est pour ça qu'on fait prêt de la vie. Là où ils voudraient la dernière d'une de, de échappe de mort de des trucs. Voilà. Ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est quand tu as parlé justement de ramasser les limaces et d'aller les rejeter, parce que je je sais que sur le petit gibier, les perdraux disparaissent parce qu'ils mangent les granulés d'antilimace, ils s'empoisonnent et le chasseur qui tue un de ces perdois empoisonnés s'empoisonne aussi. Voilà, donc je tenais à le signaler parce que ce gouvernement essaie de faire croire que les chasseurs sont des écologistes. Non, les, les, les chasseurs sont des, des gens qui ont fait disparaître avec les exploitants agricoles le petit gibier partout en France. Bah, je, je te remercie Muriel. Voilà, moi, à mon avis, il ne faut pas être trop long dans le jugement. Nous, notre, ben, moi, mon objectif personnellement, c'est euh, voilà, d'essayer de montrer qu'on peut vivre autrement, euh, sans euh, laisser aucun impact euh, sur euh, la Terre, et en plus en, en produisant voilà, des choses tout à fait naturelles et tout, et en les offrant euh, pour apprendre la gratitude aux gens, parce que c'est inconcevable que la race humaine soit la seule espèce sur Terre. À devoir payer pour que personne élémentaire et savoir goûter, se loger, ce n'est pas normal. Donc euh, nous, on essaye de la des quelque chose de nouveau. Voilà. Donc bah, moi, j'appelle tous les gens du Béarn euh, à prendre contact avec vous euh, pour vous aider à la fois euh, contre euh, ces, euh, ces menées euh, des compagnies euh, pétrolières pour pourrir euh, les nappes aquifères parce que c'est de enfin, compte c'est ce que ça fait hein, quand on exploite le pétrole euh, la flotte elle est plus du tout euh, très bonne à voir voilà et pour venir aussi vous aider sur l'hasard parce que comme a dit Eric vous avez maintenant des panneaux photovoltaïques mais ça coûte de l'argent donc s'il y, y a des gens qui s'y connaissent en énergie renouvelable et qui pourraient soit vous fournir des batteries, soit vous fournir des panneaux solaires, soit venir vous aider pour justement. Ah changer... Non, non, non, on n'a pas envie de devenir une centrale nucléaire non, ce <rire> moment. <plus>, avec le feu <rire> de bois et tout, là, on songe à choper une bouteille de gaz et un réchaud pour là. Hein, oui. Donc, euh, bon, on pas eu assez de matos pour faire des très voilà, vrais abris. Il y a des systèmes un de peu partout. Donc, bon, euh, Voilà, là, on, euh, et main, donc voilà on pense, ouais, avec ça on nous fait des gaz pour voilà. Et ben, chier, bon, on euh, nous pratiquer comme tu peux, donc euh, voilà, on c'est a, a, a un, un hiver comme ça, hein, au feu de bois, là, un peu en dénivelé, c'est savez, un peu en dénivelé, donc on avait beau essayer de relancer le, le feu et tout, parce qu'on des rigole de force, on a vraiment luité et tout, mais on a, ça nous donne quand même pas envie d'investir dans du gaz, quoi. Euh, on est fiers de vivre comme ça. et On appelle vraiment les gens. C'est comme ça qu'on est vraiment libre. Et voilà, parce que, bon, dit que, voilà, ma vie, je l'échangerai contre rien au monde. Euh, on peut me proposer euh, voilà, la vie de je sais pas qui. Euh, de la plus grosse des bourgeoises. Euh, je m'en fous pas. Je préfère, voilà. Euh, Bon, mais je me lave pas tous les jours, hein, voilà, et je me lave euh, voilà, tous les 3-4 jours, soit euh, je vais me baquer pendant, euh, j'ai la chance de pouvoir nager à poil dans le gare qui est juste en dessous, en pleine nature, et l'hiver, je euh, vais te autrement dans la caravane, voilà, c'est ça où on a des potes, des potes nous pays une bouche, mais tu peux me bon, si proposer la meilleure jacuzzi tous les jours, je n'en veux pas. On, voilà, on, notre mission c'est vraiment de protéger la nature et on doit vivre euh, en plein cœur de... Cette nature qui est menacée donc, euh, pour la protéger. Bah, je, te remercie, je te remercie Muriel, euh, des, des gros bisous à, à Eric, euh, qui sache que ben, quand, quand malheureusement il y aura le volet moins drôle. Euh, des procès euh, verbaux qui se transformeront euh, en procès au tribunal de Pau, qui n'hésite pas à nous appeler. On fera le voyage avec euh, avec Marc euh, pour apporter euh, notre, notre soutien euh, aux zadistes. Au minimum. Au minimum. Voilà. Gros bisous. Et, bisous gros à tous bisous, les deux. Sûr, je, je Merci. Bien. Au revoir. Bisous à tous les deux. Ciao. Ciao. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que Paul Valéry... Oui. Paul Valéry le disait, euh, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Et s'il y a quelque chose qui nous regarde vraiment, eh c'est ce que l'on mange, c'est la façon euh, d'où l'on vit, c'est ce pourquoi l'on travaille et comment l'on travaille, nos conditions de travail. Et c'est tout ça qui est actuellement remis en cause euh, par des gens. Qui n'ont aucune légitimité. Alors, cette légitimité, le mot de la fin. cette légitimité, elle est très importante à comprendre. C'est que que ce soit les gens qui se disent d'opposition ou les gens au pouvoir, tous les gens qui vont se présenter à vos suffrages sont illégitimes parce qu'ils le font dans le cadre de systèmes qui ne respectent ni les gens ni les êtres vivants ni la nature. Et je vous dis à jeudi prochain pour l'émission 58 Radar. Au revoir à toutes, au revoir à tous.